Mal considéré pendant longtemps, le jeu solo est pour beaucoup encore associé à l'ennui et à l'isolement, caricaturé par ses pratiques les plus élémentaires comme le solitaire. L'avènement du jeu vidéo via l'explosion du marché des consoles à la fin du 20e siècle va radicalement changer la donne. Jouer seul sur un PC, sa télévision ou son smartphone n'est plus synonyme de tristesse, c'est au contraire un marqueur social. Ces dernières années, de nombreux éditeurs board game indépendants ont senti le vent tourner et ont proposé nombre de campagnes à succès autour du jeu solo. L'aura de ces campagnes va d'ailleurs beaucoup plus loin et aujourd'hui, il est presque impossible de lancer une campagne participative sans intégrer la possibilité de jouer seul, au risque de subir les foudres d'une partie de la communauté. Est-on face à un phénomène ponctuel, conjoncturel, lié aux conditions sanitaires et à l'explosion du prix des jeux classiques, ou bien se dirige-t-on vers l'âge d'or d'une nouvelle pratique mélangeant les codes traditionnels du jeu de société avec la montée en puissance d'une forme d'individualisme. 50 nuances de Solo est le troisième épisode du podcast Autour du jeu que vous pouvez retrouver sur Soundcloud, Spotify ou sur la chaîne Youtube Nyx. Avec moi aujourd'hui, pour explorer toutes ces nuances, je reçois un invité de marque, bonjour Youssef fari Bonjour. Bonjour Adrien. Tu es game designer, président fondateur de Lone Edition, dont le nom en dit long sur le concept. Tu es également auteur-réalisateur, directeur pédagogique dans une école de cinéma et tu vas nous éclairer sur le monde encore un peu secret du jeu solo. Vous le savez maintenant, je suis toujours entouré pour mes émissions d'experts mondialement reconnus, en la personne aujourd'hui de David Lenouri, président de Boom Boom Games, une société d'édition française. Bonjour David Bonjour Adrien, merci pour l'invitation Mais avec plaisir Et pour commencer cette émission, comme il est maintenant coutume, je vous propose de faire un état des lieux du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et, euh, et concernant ce sujet, on va partir de zéro. Yosef, est-ce que tu peux nous donner en quelques mots là où les différences principales entre un jeu solo et un mode solo alors, le, la réponse est assez simple. Un jeu euh, qui a un mode solo, en général, c'est un jeu qui, est, qui sera d'abord multijoueur, dans lequel on va intégrer un mode solo pour pouvoir en profiter quand on est seul. Alors qu'un jeu solo, en général, il a été réfléchi depuis le début de sa conception euh, pour des joueurs solo et uniquement solo. Et un jeu... Du coup on peut avoir un jeu solo conçu pour le solo qui serait aussi multijoueur, il y a une utilité en plus Absolument, mon premier jeu justement c'était un jeu solo et on m'a tellement forcé on va dire un peu la main à imaginer un mode de joueur et c'est ce que j'ai fait. Donc oui ça peut, ça peut être dans ce sens là. David est-ce que tu as l'impression que l'un ou l'autre, c'est à dire le mode solo, le jeu solo on le vend en poupe particulièrement ces dernières années alors, je ne sais pas de, si on a, ça a le vent en poupe. Ça, ça reste quand même euh, un jeu de niche. Hein, euh, enfin, ça reste euh, enfin, un mode de jeu de niche quand même mal, malgré tout. Mais on en parle Comme tu disais tout à l'heure, on en parle beaucoup plus. Par contre, c'est vrai qu'avec euh, le fait aussi euh, des Kickstarter, des, kickstarters, des financements différents financements participatifs, où il y a une véritable demande, comme tu l'évoquais, euh, autour des, du, des modes solo, même sur les, les jeux euh, multiplayer, euh, c'est vrai qu'on en parle beaucoup plus. Et euh, ça devient aussi un argument pour, euh, pour les, les, joueurs, enfin les, les, les jeux plus classiques ou euh, de 2 à 4 joueurs, bah, d'ajouter forcément un, un mode solo. Ça va être un grand sujet de, de l'émission. Alors moi j'ai des chiffres pour appuyer tout ça. Euh, The Road, Lone Edition, quasiment 2500 backers pour la campagne d'origine. Euh, Black Sonata, Side Room Games, 3300 backers, presque autant pour l'extension. Maki, même éditeur, localisé avec succès par Boom Boom Games, 6500 backers, rien que pour la deuxième édition. Micro City, t Games, 3600 backers, sur ce qui n'était à la base qu'un print and play. Youssef, est-ce que cette demande elle est vraiment en progression, ou est-ce que comme David tu penses qu'elle est simplement plus visible euh, elle est en progression mais également plus visible alors je m'explique effectivement elle est en progression parce que les gens il y a des gens qui euh, vont être intéressés par le jeu solo mais ils n'en ont pas encore connaissance de l'existence des jeux solo euh, et quand ils le découvrent j'ai beaucoup de joueurs qui viennent et qui me disent je ne joue pas en solo mais ton jeu me plaît la, la mécanique me plaît j'ai envie d'essayer ils ne deviennent pas pour autant des joueurs solo mais ils commencent à s'intéresser à ce que peut être un jeu solo donc, il y, y a des portes qui s'ouvrent vers ces joueurs-là. Euh, et, et, et pour répondre aussi à la question que tu as posée tout à l'heure, est-ce que ça le vend en poupe? J'ai l'impression que oui, mais pas énormément par rapport à ce qu'on pourrait imaginer. C'est juste que lorsqu'on est joueur solo, on va fréquenter principalement des communautés, et des joueurs solo. Et donc, on va parler que de ça. On a l'impression d'entendre que de ça. Mais dès qu'on sort de cette niche, qui est quand même assez intéressante aujourd'hui, il hein, enfin, y a pas mal de monde, eh bien, le jeu solo n'existe plus à l'extérieur. Enfin, pour très peu de gens, au final, ça reste encore quelque chose de presque farfelu. Euh, mais c'est vrai que quand on a le nez dedans, on a l'impression que tout est solo autour de nous parce qu'on est en plein dedans, parce qu'on est joueur solo. Donc, il faut faire attention quand on sort de ce milieu-là de ne pas se dire ben, « tout le monde connaît l'existence des jeux solo ». Non, on pourra toujours être vu comme quelqu'un d'assez assez étrange, d'être joueur solo et uniquement solo. C'est marrant parce que tu, tu parles justement de devenir euh, joueur solo. C'est quoi C'est une caste alors Est-ce que c'est une, une transformation On dirait que c'est vraiment quelque chose à part. Est-ce qu'on devenir vegan ou... Alors le devenir, non, on peut l'être dès le départ, mais le devenir dans le sens où, euh, on, enfin, on va le mutualiser. On est toujours euh, un joueur pour du multi, mais on va devenir joueur solo, c'est-à-dire qu'on n'aura pas peur de prendre un jeu, de se mettre seul sur sa table, devant sa table et de jouer pendant des heures. Donc on devient joueur solo, c'est à partir du moment où on accepte de le faire. Mais ça ne veut pas dire qu'on renie tout le reste. David, Youssef, question globale, l'éléphant dans la pièce, est-ce que vraiment le confinement a joué un rôle important dans tout ça ou est-ce que c'est anecdotique, comme cette explosion serait anecdotique d'après vous Alors moi, je dirais pas que c'est anecdotique quand même, hein, parce que euh, on, là, tu, tu donnais des, des exemples assez récents de, de jeux, de campagnes. Euh, moi, que j'ai en tête, hein, une, des plus grosses, une des premières plus grosses campagnes que j'ai en tête, c'était euh, « euh, Palm Island » qui était bon, quand même un jeu solo, ça il y a quand même déjà trois ans. C'était Au-delà d'être un jeu solo, Land, c'est un, un objet euh, étrange, un objet ludique qui a intrigué les gens. Je pense que beaucoup de gens l'ont pris, euh, pas parce que ce sont des joueurs solo, mais parce qu'il y avait quelque chose d'assez euh, original dans le concept. Ouais, mais par exemple, si on prend Wendege Dungeon, qui était aussi, qui a aussi été quand même bah, mis en avant, même s'il est jouable à deux, hein, pour pour du solo, c'était quand même là beaucoup moins l'aspect euh, objet ludique un peu particulier. Mais c'est vrai que pour Palm Island, c'est tout à fait, c'est tout à fait ça. Mais bon, ça a quand même plusieurs années. Enfin, ces deux jeux-là qui, qui ont, qui ont quand même ouais, cartonné Alors ça n'a pas, pas fait autant qu'un qu Seven Wonders, mais ça a quand même plutôt bien marché. Il y a eu quand même plusieurs éditions à chaque fois, euh, notamment des versions françaises. Et si on prend les, dernières, euh, les derniers jeux qui ont plutôt bien cartonné en boutique, euh, comme euh, Warp's edge ou euh, Falling Skies, Under Falling Skies, euh, à chaque fois, il y a eu des ruptures de stock, il y a eu des réimpressions. Donc, même si en effet, on en fait beaucoup moins que des, des jeux à plusieurs, hein, des, des multiplayers on, on va quand même avoir une demande particulière des jeux qui vont se vendre. Euh, sans doute auprès des gamers, comme disait Youssef, parce que euh, l'aspect, ce qui, ce, qui, ce qui soulignait sur le fait de, quand on est dans les réseaux sociaux, quand on est dans ces groupes, de de, de joueurs solo et même j'ai envie de dire de, de, de gamers de, de joueurs on va dire qui sont beaucoup plus concernés euh, par, et qui échangent beaucoup dessus, même pas simplement que le solo hein, parce que si on prend les réseaux sociaux on parle quand même beaucoup du jeu solo si sur les réseaux sociaux dédiés au jeu, hein, on parle quand même beaucoup des, des, des, des jeux solo, mais c'est vrai que si on s'en écarte un peu et qu'on va plus euh, on va pas dire dans le grand public parce qu'on on reste quand même dans le, dans le réseau des boutiques par exemple spécialisées bah, le jeu solo c'est quand même pas anecdotique, mais c'est quand, quand même assez moindre. Il hein. y a, y a aussi encore plein de gens qui parlent de la chose ludique, euh, qui connaissent très peu les jeux solo. Bon, voilà, J'attends quelque, quelque chose dans le monde des boutiques, hein, c'est qu'il y a un jour un rayon jeu solo. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais quand ça viendra, je pense qu'il y aura une nouvelle étape qui, qui aura été franchie à ce moment-là. Est-ce que ça ne vient pas de ce que tu me disais moi Je veux revenir là-dessus, parce que je trouve ça génial, cette, cette confrérie des joueurs solo là, qui, euh, qui un jour s'ouvre euh, à de nouveaux horizons. Est-ce que tu penses du coup que, pour ceux que tu croises, tu dois quand même en croiser pas mal et en fréquenter pas mal directement ou indirectement, est-ce que so tu est en as beaucoup qui ne jouent pas en dehors du jeu solo, au jeu de société Comme tu me disais, il y, y a pas mal de, de joueurs multi qui connaissent pas le solo. Est-ce que l'inverse est vrai Oui, je pense que oui. Euh, alors ils sont plus rares, mais je pense qu'il y a des joueurs qui jouent qu'en solo. Alors je suis un exemple. <rire> J'ai <j> <rire> pas le temps de <rire> jouer en multi. Et, euh, et 80% de mes parties, et quand je joue en multi, ça va être avec mes enfants, donc des jeux un peu plus légers, mais, mais, euh, mais quand je joue à des gros jeux, plus experts, je vais être en, en solo, parce qu'au moins, je peux y jouer n'importe quelle heure, n'importe quand, quand j'ai un moment je me mets dedans, je n'ai pas besoin d'organiser l'événement, ça, ça devient un peu plus compliqué, dans... ça dépend du train de vie de chacun, mais personnellement, c'est assez compliqué. Donc, je me considère plus être quelqu'un euh, qui est joueur solo, 100%, que, que multi donc et, et, bah, moi je suis un exemple mais donc je pense que d'autres personnes sont, sont dans le même cas que moi où ils vraiment apprécient le jeu de société quand je solo ça, ça m'étonnerait pas, pas que ça existe et ce euh, qu'est-ce qu'ils cherchent, alors en deux mots parce qu'on va traiter ça dans, dans une partie bien sûr mais pour ouvrir un peu ce débat là qu'est-ce qu'ils cherchent à votre avis à tous les deux euh, ces nouveaux joueurs solo ceux qui tombent dedans peut-être ces derniers temps parce que ce marché là est plus visible qu'est-ce que le joueur so solo cherche à, à part peut-être le gain de temps comme tu disais ouais bah, euh, la, la facilité d'organisation, je veux dire. Alors moi je vais donner mon avis, après peut-être David dans un autre avis, mais euh, il y a des gens qui se sentent bien quand ils sont seuls avec eux-mêmes. Ils arrivent à se ressourcer. Enfin, il, il est important d'être avec les autres, bien évidemment, mais dans certains cas, certaines situations, on se ressource en étant avec nous-mêmes. Euh, ça, ça peut être un besoin. Et donc euh, le jeu vidéo est.. Euh, est un exemple, concret, voilà, où on est avec nous-mêmes, on vit une aventure, on est seul, on est embêté par personne d'autre, on est dans notre bulle. Donc je pense que le jeu solo est un dérivé du jeu vidéo, bien évidemment euh, avec des pincettes, mais euh, c'est comme si on jouait à un jeu vidéo au final. Hein, on vit une aventure, on réfléchit, on utilise sa matière grise parce que ça nous fait plaisir de s'occuper l'esprit, de, de, de s'occuper tout simplement. Et donc c'est une alternative au jeu vidéo ou à la littérature ou peu importe. Et le, le, cette question aura presque sa place dans la conclusion, mais est-ce que tu as l'impression que sans le crowdfunding aujourd'hui, sans Kickstarter majoritairement, euh, le monde du jeu solo aujourd'hui aura encore un autre visage, peut-être plus triste ou plus Alors, encore plus. Discret. Je suis d'accord avec toi à 200% sur le fait que grâce au monde du crowdfunding, le jeu solo existe. Et existe euh, comme il existe aujourd'hui. Il aurait pu exister, mais il aurait été vraiment, vraiment très faible. Euh, pourquoi Parce que les éditeurs. Les gros éditeurs qu'on connaît euh, auraient eu beaucoup de mal, je pense, à produire un jeu uniquement solo si l'auteur vient avec sa, son prototype et leur dit « voilà, c'est un jeu que solo ». J'imagine mal un éditeur dire « ok, banco, on y va, on, on sort le jeu ». Alors que le crowdfunding a montré à ces éditeurs-là, mais aussi au, au monde du jeu, que le jeu solo pouvait avoir sa place auprès des joueurs. Donc pour moi, c'était une étape presque inévitable au monde du crowdfunding pour que le jeu solo existe comme il existe aujourd'hui. Tu as un avis, David, là-dessus, ouais. sur le. Ouais, vas-y, ah, si tu veux ouais, finir, peut-être, Youssef, termine ta phrase. Non, là. non, j'allais donner la, justement la parole à David aussi pour avoir son <rire> avis. Oui, euh... mais moi, ouais, je, je suis assez d'accord. Enfin, par contre, euh, là où je mettrais un petit bémol, c'est qu'il y a quand même des jeux solo qui existaient. Euh, mm -hmm. Bah, je repense là, comme euh, ouais. Onirim, tous les, tous les jeux de Chabitor B qui existaient déjà ouais. avant. Vendredi, voilà, le jeu de Friedman Freeze, je crois que c'est ça, c'est Friedman Freeze, je sais plus. Bref. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que ça restait. Anecdotique, là on utilisait le terme anecdotique tout à l'heure, c'est vraiment ça, c'est à dire qu'il y avait quelques jeux solo qui fonctionnaient plutôt, qui avaient une reconnaissance. Alors je sais pas si en termes, euh, je veux dire, de, de, de fonctionnement pour les boutiques c'était intéressant ou pas, euh, si ça se vendait beaucoup, mais il y en avait quand même mm -hmm quelques-uns, les petites gammes des Onirim, des Sylvion, des tout ça, il en a fait quand même quelques-uns lui, et puis bon voilà, deux ou trois, mais c'est vrai que ça restait euh, vraiment là, euh, à mon avis, tu parlais de, de, de, de place dans les boutiques, ça devait rester dans un coin je pense, ça devait sortir quand euh, on, le, le, un joueur pouvait poser la question, je ne suis pas sûr que c'était mis en avant. Et après, euh, on parlait de visibilité, là le, là le crowdfunding en effet a permis ça, c'est-à-dire qu'il a, a mis en avant un certain nombre de choses, a montré qu'un eh ben, projet de crowdfunding de jeu solo, ça pouvait marcher, Plutôt pas trop mal en plus. Donc forcément, bah, quand ça marche une fois, bah, euh, les gens ne sont pas plus bêtes les uns que les autres. Donc ils essaient aussi de, de, de capitaliser là-dessus. De, des éditeurs essaient de faire la même chose parce qu'ils se disent bah, « Finalement, il y a, y a peut-être un public. On essaie, on fait une deuxième tentative. On s'aperçoit qu'en effet, il y a un public qui se développe tout doucement, mais qui se développe. Donc bah, forcément, eh ben, on continue à, à sortir quelques jeux comme ça. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de modes solo que de jeux solo. Euh, mais moi, ouais, je pense qu'il va y en avoir... Il va continuer à y en avoir parce que euh, la communauté des jeux solo et ça grandit quand même hein, doucement mais ça grandit et on, et on voit bien que ça fait partie aussi des communautés qui sont assez actives hein, comme beaucoup de gamers euh, parce que pour moi c'est vraiment une une frange de la communauté gamer jeux solo enfin le jeu solo euh, et du coup c'est quand même très actif et euh, en plus plutôt euh, on va dire c'est plutôt ouvert euh, voilà c'est pas c'est pas des, des vieux barbus qui sont tout seuls dans leur coin et qui euh, et qui veulent pas que les autres les rejoignent quoi donc ça fait ça fait aussi ça facilite aussi les choses à mon sens. Il y, y, y, y a quelque chose d'assez extraordinaire aussi bah, à soulever pour conclure ce que dit David, c'est que qui dit jeu solo ça ne dit pas une personne dans son coin euh, casanière qui ne rencontre pas les gens, la preuve c'est que les communautés euh, réseau social ouais. donc, euh, sur le jeu solo sont, se multiplient et grandissent de jour en jour, c'est à dire que ce sont des gens qui ont besoin et vont contacter des autres joueurs tout en étant joueurs solo, donc on ne s'isole pas et d'ailleurs c'est ce que j'essaie de faire avec mes jeux c'est de créer le contact avec les autres joueurs solo quand je peux Ouais, je pense que c'est assez important. Mmh. Et puis pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, euh, le fait que pourquoi on, on devient joueur solo aussi, ça peut être il y a plein de raisons. Mais euh, on peut avoir un groupe de joueurs qui sont peut-être plus intéressés par certains types de jeux et euh, bah, le jeu solo va aller explorer d'autres sphères peut-être que le jeu, on n'est pas dans le party game par exemple. On peut avoir des beaucoup d'amis qui aiment les jeux de société mais plutôt légers des party games. Là, si, si on est gamer, bah, on va se sentir un peu frustré de ne pas aller plus loin dans certains trucs. Donc, donc on va peut-être aller chercher d'autres choses. Et puis, euh, beaucoup de, de, de joueurs solo et beaucoup de joueurs euh, commencent des, euh, des jeux multiplayer en testant avec le mode solo, c'est-à-dire que bah, pour apprendre les règles, pour, pour voir comment ça se déroule autour de la table, pour qu'il y ait quelqu'un qui sache comment on joue aussi, parce que souvent vu qu'il y a beaucoup beaucoup de jeux et que souvent dans les soirées jeux, bah, il y a quelqu'un qui vient avec son jeu, bah, pour savoir vraiment comment ça fonctionne, ah bah, un mode solo c'est quand même pas mal, parce que ça permet justement de s'immerger, de voir où sont les problèmes, plutôt que de tenter de jouer euh, tout seul à, plus, à, à plusieurs, Voilà, pour comprendre comment fonctionne le jeu, bah, on, on fait un mode solo. Alors avant d'aller trop loin dans ce qui reste une introduction, on va ouvrir la porte sur euh, notre première vraie partie qui traite des modes solo. Et je voudrais savoir si, euh, Yosef, question peut-être un petit peu triviale, euh, est-ce que pour toi c'est sale les modes solo Toi qui es un auteur de, de jeux solo, de vrais jeux solo euh, créés avec amour, hein, est-ce que les modes solo ça te paraît un petit peu impie Non, c'est pas sale. Euh, mais il faut que ça soit bien fait. Il faut que ça soit honnête, c'est le terme il euh, ne faut pas faire ça au dernier moment un peu à l'arrache c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs des éditeurs qui ont un jeu terminé et ils ne demandent pas à l'auteur du jeu de créer le mode solo parce que c'est peut-être pas euh, sa, sa façon de voir les choses donc ils vont aller démarcher des gens qui vont créer le mode solo dans un jeu qui existe euh, donc il faut, faut que ça soit honnête c'est à dire que quand c'est réfléchi il faut que ce soit fait pour vraiment que le, le joueur ne se sente pas un peu trahi une fois qu'il voir la boîte finalement le jeu n'est pas vraiment jouable en solo ou pas intéressant donc c'est bien que ça existe, il faut que ça existe parce qu'il y a beaucoup de gens qui le disent, ça leur permet de sortir des, des grosses boîtes plus souvent, même quand ils n'ont pas leur salle de joueurs autour d'eux, ils peuvent la sortir pour euh, se faire plaisir tout seul. Mais euh, ouais, voilà, il faut fait, que ce soit, soit bien fait. Il y a peut-être aussi des, des mauvais côtés. Moi, j'ai un exemple assez précis qui m'a marqué l'année la, dernière. Euh, C'est le cas de Six Siege, euh, qui est un jeu Mythic Games, donc qui a été euh, lancé courant 2021. C'était en voilà. été, je crois, ou, on, ou à la rentrée. Il y a quelques mois. Euh, l'éditeur s'est refusé à sortir un, un mode solo, en disant de toute façon ça peut pas marcher sur un jeu comme ça, et c'est pas notre vision du truc, et on avait l'impression d'avoir un véritable lobby qui poussait derrière, en disant on veut un solo, je bacrerai pas s'il si y a pas de solo, que ce soit dans les commentaires sur les réseaux sociaux, du coup il y a une vraie demande aujourd'hui, qui est presque une exigence, donc je lis presque un lobby, la question est longue mais j'y viens, est-ce qu'en plus du confinement etc, on se retrouve pas aussi avec un problème qui est que le backer a trop de jeux et pas assez de, de temps pendant les soirées et jeux finalement pour tout écluser. Donc est-ce que c'est pas un, un besoin un peu pratique, mais pas forcément une comment dire une demande, tu vois, une envie particulière, juste un besoin parce qu'il faut jouer au jeu et il n'y a personne pour jouer avec nous. Alors faut, faut se méfier euh, d'une chose, c'est que c'est parfois on a l'impression qu'il y a des centaines et des centaines de personnes qui font pression. En fait ils sont parfois une dizaine, une quinzaine. Mais comme on est, je sais pas, une communauté qui est pas le monde des, la communauté des ludistes, elle n'est pas si énorme que ça. Donc, les, les, les informations circulent assez vite. Euh, donc, on a l'impression vraiment qu'il y a du monde qui attend quelque chose. En fait, ils sont que quelques-uns, mais ça fait un peu euh, impression. Euh, donc, ça, c'est quelque chose faut faire attention. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé avec ce jeu-là, parce que je n'ai pas, pas suivi euh, la demande du mode solo, mais euh, il faut, quand on a une idée en tant qu'auteur, il faut toujours écouter euh, les, les joueurs ou les gens qui te suivent. Pas euh, faire ce qu'ils demandent, mais les écouter et après à toi éditeur auteur peu importe à toi de, de trier euh, de trier tout ça et de saisir les vraiment les choses qui vont apporter une plus value au jeu et attention de pas tomber dans le piège d'en faire trop et de trop écouter les joueurs parce qu'après le jeu ne, ne te ressemble plus et surtout te ressemble parfois tu n'arriveras même plus à le sortir par rapport au coût de production initial que tu t'étais donné parce que le jeu deviendra trop cher à produire parce qu'ils ont demandé 15000 choses à rajouter à l'intérieur oui. Mais David, est-ce que c'est pas la difficulté justement de dire aux gens euh, cette fonctionnalité là, par exemple le mode solo, vous n'en voulez pas mais vous ne le savez pas encore, est-ce que c'est pas un peu présomptueux et mal reçu de dire ça au, au backer Ouais, bah évidemment, dire aux gens qu'ils ont tort, c'est toujours mal reçu. C'est <rire> dit comme ça, évidemment. Euh, mais je, moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Yosef. C'est-à-dire que faut, euh, surtout, et d'autant plus dans, dans, dans un crowdfunding, il faut toujours écouter ce que les gens ont à dire, accepter accepter la critique, et puis euh, euh, qui, qui peut être positive ou négative, mais essayer de, de voir s'il y a possibilité ou pas. Mais c'est vrai que si le jeu n'a pas été conçu pour ça, euh, là, dans, dans le jeu que tu évoques, c'est vrai qu'on aurait pu penser, euh, voilà, avoir un deck de IA pour, euh, voilà, pour simuler, euh, les... et puis des objectifs, et que ça C'était jouable, mais le jeu, il n'a pas été conçu comme ça par l'auteur, il n'a pas été conçu comme ça par l'éditeur. Il faut aussi qu'en tant que joueur, on puisse respecter euh, le choix de l'éditeur. Et si ce n'est pas notre choix, bah, on va voir ailleurs. Il y a tellement d'offres, hein, je veux dire. Après, il euh, a... faut, faut, faut, faut travailler un peu sa frustration, parce que forcément, c'est peut-être un jeu qu'on a envie, parce que c'est peut-être une licence qu'on a envie, à laquelle on a envie de jouer. Et puis on se dit, ouais, ça serait chouette, et puis, bah, Peut-être pour distinguer aussi du jeu vidéo, alors moi j'y ai pas joué au jeu vidéo, mais c'est vrai que c'est un, un jeu multijoueur donc le jeu vidéo est, et je sais pas s'il y avait un mode solo de ce jeu très en pauvre, jeu vidéo, mais très voilà. Pour, oui. Et donc, du coup, euh, peut-être que c'était aussi une alternative. Je disais bah, peut-être que je vais pouvoir enfin jouer à ce jeu là en solo. Euh, voilà, je sais pas, hein. mais euh, moi à, à mon sens, euh, je pense qu'ils ont, ils ont bien fait. Euh, après, plein, plein d'éditeurs euh, font pas ce choix-là et puis offrent une, une version solo qui, qui est pas bonne. Euh, Est-ce que, est que le choix est plus mauvais qu'autre enfin, autre chose, j'en sais rien. Enfin, je ne je, je me permettrai pas de dire c'est bien, c'est pas bien. Moi, il me semble qu'il y a un jeu qui a été créé dans, ce, dans cette optique-là pour être joué à deux, fondamentalement. Même si tu peux peut-être jouer à quatre, je crois, ou, mmh, ou plus, oui. mais euh, pas pour être joué tout seul. Euh, ça obligerait peut-être l'auteur à refaire des choses qui, qui ne sont, qui sont pas euh, dans le game design, qui ne conviennent pas du tout. Donc, il faut aussi un moment euh, se dire, bon, bah ok, euh, voilà, euh, bon, bah, on accepte. Après, euh, la question du, du groupe de pression, et, et on, le, le truc, c'est qu'en en, en crowdfunding, c'est ça qui est génial en même temps aussi, c'est que euh, l'éditeur ou l'auteur est direct, en communication directe avec les joueurs. Donc, ça, c'est un, un plus énorme. Et c'est aussi, euh, voilà, c'est aussi, on se prend aussi forcément ceux qui sont pas d'accord et qui qui sont qui peuvent parfois être agressifs même si c'est pas toujours le cas mais mais qui ont des choses à dire et en même temps euh, on est dans du financement participatif donc qui dit participatif dit participation et participation c'est pas juste la monnaie hein c'est le fondement du du financement participatif c'est d'aider à la création d'un projet donc forcément euh, que euh, une communauté se sente en capacité de de demander des choses moi je trouve ça normal après que l'auteur ou l'éditeur dise, Bagnette, nous on est désolés, on peut pas aller dans ce champ-là parce que ça, le, le jeu a pas été conçu pour ça, bah je trouve ça aussi normal. Et Yosef, tiens, d'ailleurs j'en profite euh, euh, solennellement et officiellement pour te rendre hommage aujourd'hui, puisque tu, dans l'interview qu'on a faite il y a maintenant peut-être un an, euh, tu m'avais donné une phrase que je cite souvent, euh, tu disais, euh, je paraphrase un petit peu, Kickstarter a eu le tort de faire croire aux gens que créer un jeu c'était facile, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que les gens sous-estiment le travail que c'est de créer un mode solo, c'est-à-dire que créer un deckia, comme dit euh, trivialement presque David, c'est pas juste créer un deckia, c'est beaucoup de boulot, d'équilibrage, etc. Oui, je pense que quand Mighty Game a dit non pour le, le mode solo de, de leur jeu, là, siège, euh, et ben c'est qu'ils ont dû quand même essayer, se poser la question quelques, quelques temps dessus, se dire est-ce que c'est possible Ils ont juste vu que non, c'était casse-gueule, parce qu'on aurait trop euh, dénaturé la mécanique originale, et donc on va leur dire non, mais ce n'est pas un non, euh, on leur crache au visage, non, euh, vous n'avez pas la, le droit à la parole, c'est non, ils n'ont juste peut-être pas voulu développer, euh, mais à mon avis il y a une raison derrière, euh, parce que créer un mode solo avec une mécanique qui est déjà en place, si ça peut se faire, autant le faire. Et on ne va, va pas se priver pour, pour rien, parce qu'on va justement amener des joueurs supplémentaires. S'ils ont du non, c'est qu'il y a forcément des raisons. Ceux qui peuvent le faire le font, ceux qui ne peuvent pas, et ben, ils ne le font pas. Et, et c'est la différence, tu soulevais David, c'est vrai que quand on est dans un crowdfunding, on, bien sûr qu'on écoute les gens, et, et, et quand ils disent des, so des choses intéressantes, et qu'on peut l'appliquer, on l'applique. Quand le jeu sort en boutique, les gens peuvent parler de tant qu'ils veulent, ben ils ont le jeu chez eux, on ne changera rien, le jeu existe. Là, Le jeu n'existe pas encore tout à fait. Donc il faut, quand on crée un jeu en crowdfunding, il faut vraiment, en tant qu'auteur, éditeur, garder une marge de manœuvre où on se dit, attention, le jeu va potentiellement évoluer. Et pas que vis-à-vis -vis de ce qu'on va faire nous, mais peut-être de ce, qu vous, ce, ce que va nous proposer le joueur qui va contribuer à la compagnie. Alors sur un petit crochet là, parce qu'il y a plusieurs fois la notion de jeu vidéo qui a été évoquée, je la trouve intéressante. Est-ce que vous deux vous êtes joueurs de jeux vidéo et est-ce que forcément, ou du moins une majorité des joueurs solo sont des joueurs de jeux vidéo Parce qu'on peut y trouver pas mal de points communs quand même, et tu l'as bien évoqué tout à l'heure, Youssef. Euh, David, vas <rire> Ouais, moi je suis joueur de jeux vidéo. Ouais. Alors pas bon là ça fait un là j'ai pas trop trop le temps mais euh, oui oui j'ai beaucoup beaucoup joué aux jeux vidéo j'ai euh, beaucoup joué aux jeux d'aventure en jeu vidéo c'est plus ce qui me plaît euh, même si je jouais un peu à des jeux comme fifa ou des trucs comme ça mais euh, bon, voilà mais les derniers jeux auxquels j'ai joué c'est the witcher 3 red dead redemption 2 enfin voilà où il ya un, un gros euh, voilà, un, un gros univers derrière euh, où il ya vraiment de, de l'aventure des de quelque chose qui, qui, qui, qui est pas assez passionnant à découvrir et c'est vrai qu'en tant que joueur J'aime bien aussi ça donc euh, après euh, et en tant que joueur solo euh, on avait eu l'occasion d'en discuter j'aime bien ça mais par contre j'ai pas le temps <rire> <Ouais. Et> justement <rire> est-ce que dans ces modes solo là euh, je rebondis sur ce que tu dis dans les modes solo attention ne parle pas des jeux solo hein, pour l'instant on n'est pas trop souvent dans une espèce de course au point où aller au bout du jeu et puis regarder sur une grille quel score vous avez fait Et est-ce qu'on perd pas justement une perte de part de l'essence qui fait le, le celle d'un jeu de société ça dépend de quel jeu tu parles. Après, euh, ça dépend de la mécanique de jeu. Euh, je ne je suis pas sûr. Après, ça dépend comment enfin, comment c'est construit, mais ça dépend de l'objectif. Hein. Je veux dire, si tu prends un jeu comme euh, un jeu plutôt euh, à la Orkham Horror, ou un truc comme ça, Horror Arkham, où tu peux jouer solo, où, où là, tu, tu vis une aventure. Donc là je, là, je parle des jeux qui vivent une aventure. Après, si c'est du jeu euh, ou c'est du jeu plus à l'européenne, Ouais, on va quand même se retrouver beaucoup plus sur du, euh, du comptage de points, d'atteinte d'objectifs, etc. Mon avis là-dessus, Yosef, les jeux vidéo, ou bien ce côté euh, course au point. Alors, le jeu vidéo, moi aussi, je suis un, je suis un grand joueur, hein, mais comme David, euh, je joue aux jeux vidéo euh, uniquement à des jeux vidéo qui me vont me raconter une histoire et qui se terminent. J'aime un jeu qui se termine, <rire> donc je joue pas du tout en multi. Je fais des grandes aventures comme toi, Witcher, Red Dead et, et d'autres jeux que je découvre encore. Euh, et c'est vrai que ça demande beaucoup de temps parce que hein, les jeux sont de plus en plus longs à terminer ce, ce genre de jeu à monde ouvert mais voilà je suis un grand joueur de jeux vidéo avant le jeu de société et puis je pense que mon affinité avec le jeu solo vient de là, c'est que j'ai l'impression d'avoir d'être passé à un dérivé du jeu vidéo tout aussi intéressant euh, et je le vis en solo, ça c'est par rapport au, au jeu vidéo, par rapport au, au, au compte des points, alors c'est l'essence même du jeu de société presque, j'ai l'impression hein, de, de compter les points, enfin si, si on remonte à des... Euh, à des jeux qui ont maintenant des, des, des décennies, euh, très, très, très, très souvent, à la fin, on compte les points, celui qu'on a le plus à gagner. Donc, c'est pour ça que ça existe encore aujourd'hui, mais après, il y a certains auteurs qui arrivent à le, à le rendre un peu plus ludique, un peu plus intéressant, moins mathématique et bête à la fin. Ce ou... pas une mauvaise chose en soi, en fait. Ça oui, ce pas dit. une mauvaise chose, et c'est bien que ça existe. Par contre, pour les jeux solo, euh, là, c'est vraiment l'avis de chacun. S'il fallait donner mon avis, je ne suis pas très fan des jeux où, solo où à la fin tu dois battre ton score. Moi, j'aime bien les jeux où on me dit j'ai gagné ou j'ai perdu, et si j'ai perdu, je retente. Oui, c'est un petit peu le débat sur Spirit of Eden, d'ailleurs. C'est ça, enfin, le débat, contre, la discussion qu'on a eue en tout cas. Par contre, euh, là où on peut faire les points, c'est que j'ai perdu, j'ai gagné. OK, j'ai gagné. Très bien. Par contre, tu as eu tant de points. Ah, bah je vais essayer de gagner et avoir plus de points. Hmm. Tu vois la nuance Et donc, c'est ce qui ouais, se passe ouais, avec Spirit sûr. of Eden, c'est que quand tu gagnes, tu comptes tes points. Mais par contre, si tu perds, bah, tu n'as pas de points. Donc, il y a quand même cette question... idée de gagner ou perdre. Question polémique et complètement euh, manichéenne. Est-ce que vous avez l'impression que la plupart du temps, impossible à nuancer en un mot, hein. est-ce que vous avez l'impression que la plupart du temps, les modes solo sont forcés euh, aux au pieds ou est-ce que c'est un... une vue d'esprit de ma part Ils sont forcés quoi, pardon J'ai raté un mot. Ils sont au forceps, ils sont rentrés ah, au pieds bien. pour satisfaire cette espèce de lobby, le mot peut-être un peu gros, mais euh, cette partie de la communauté moi je dirais ça dépend de, toujours, je vais, je vais faire mon bon normand, mais je suis normand, mais ça dépend <rire> vraiment de, de de la mécanique et de l'objectif. Je veux dire, si tu prends un jeu coop, a priori, euh, beaucoup des jeux coop, à part dans certains cas, tu as une possibilité de faire un, un, un mode solo qui va pas forcément être très compliqué. Oui, ou un à... solo, donc oui, forcément. Ouais. Voilà, mmh. c'est ça. Donc ça dépend vraiment de ce que tu, de, de ce dont tu parles. Bon, voilà. Je parle Juste plus de, des très, jeux qui que tu reçois et que, comme comme tu l'as dit David, hein, pour l'apprendre, tu dis, tiens, je vais déjà l'essayer en solo, et tu te rends compte que bah c'est pas ouf. Bah, moi en tout cas ça m'arrive souvent et c'est pour ça aussi que le sujet m'intéresse je suis pas un énorme joueur solo mais j'ai l'impression que sur la plupart des modes solo on reste bien sur les modes euh, y a... dans ce que j'ai eu moi il y a plus de déceptions qu'autre chose quoi. de trucs oui, qui sont mais... mal faits ou pas forcément amusants en fait. David a mis le, le doigt sur, sur la réponse en fait si c'est un jeu coop tu sais que tu vas t'amuser en solo si c'est pas un jeu coop op il euh, y a de fortes chances que le mode solo te, bah, te laisse sur ta faim et donc là c'est le piège c'est d'acheter un jeu pour n'est pas coop pour son mode solo et uniquement pour ça. Euh, surtout que c'est des jeux souvent qui valent cher puisque ce sont des, des grosses boîtes, parce que là-bas ce sont des jeux multi avec des figurines et, et compagnie. Donc la, la frustration elle vient de, de, de tout ce qui englobe le mode solo, c'est-à-dire voilà j'ai payé ce jeu tant, il prend tant de place dans ma dans, mon, dans, dans ma Kallax, euh, voilà ce que j'ai investi pour elle, ce que j'ai consacré pour ce, pour ce jeu-là, finalement je n'en récupère que ça en solo. Donc, il y, y, y, y a cet équilibre aussi à faire. Une perte, ah ouais. Et on arrive même à des situations étranges. Moi, la première critique que j'ai vue de It's a Wonderful Kingdom, le dernier jeu de la boîte de jeu, qui est un dérivé de It's a Wonderful World, donc un jeu de draft de cartes de, de et d'engine building, c'est une critique qui était plutôt négative et qui venait d'un joueur qui ne jouait qu'en solo pour un jeu qui était conçu expressément pour être joué à deux. Wonderful Kingdom, c'est fait pour être joué à deux joueurs. Est-ce qu'on marche pas un peu sur la tête du coup l'un ou l'autre est-ce qu'on se prend pas là, un retour de bâton à vouloir trop faire plaisir tout le temps à tout le monde et puis finalement d'être jugé sur un mode solo qui est pas l'essence de ce pourquoi le créateur c'est certain a fait le jeu c'est le risque vas-y David mais c'est le risque ouais bah, je, je, après euh, moi je, je ça, ça dépend si c'est bien annoncé par le, le reviewer je veux dire si le reviewer il dit attention moi je suis un joueur solo ah, c'était un joueur c'est même pas un sur... reviewer hein, c'était un c'est sur quoi ah, oui, pour, un pour, joueur pour, on sur un forum ouais, ouais. Bah ouais, enfin c'est vrai que Là, voilà, je trouve que c'est un, un petit peu. Euh... Bah, c'est peut-être un petit peu dommage de la part du joueur dans le sens où. Euh il doit bien savoir que le jeu a été d'abord construit pour être joué à deux, et donc ça, ça dépend après, comment, comme tout, ça dépend comment est-ce que c'est dit, comment est-ce que c'est annoncé. Euh, descendre en flamme un jeu parce que euh, le mode solo est pourri ou pas, enfin moi je ne l'ai pas joué à, ce, à celui-là, j'avais joué au premier mais pas celui-là, et je ne l'ai pas joué en solo en plus, donc je ne peux pas dire, mais euh, donc euh, descendre un jeu parce que le mode de jeu est solo est pourri, alors que Bon, bah, par ailleurs, il a des qualités et il est plutôt apprécié euh, quand, quand il est joué dans des conditions <rire> qui, qui étaient prévues au départ. Bon, ça fait un peu quand même aussi, euh, j'ai envie de dire un avis différent des autres. Hein. Ça peut être ça. Hein. Donc, bon, on, on sait bien qu'on est tous les uns les autres euh, influencés par ce type d'avis parfois. Euh, donc, ouais, je. je... Bon, je pense qu'il faut, mais c'est comme, avis... enfin, comme tous les avis, il faut savoir en laisser de côté, je veux dire, à partir du moment où si tu vas sur les réseaux sociaux, et comme disait Yosef, la communauté, malgré tout, elle n'est pas si grande, mais elle n'est quand même pas, pas négligeable, il va forcément y avoir des avis, en plus, généralement très tranchés, euh, qui vont dire que c'est pourri, quoi. Bon, bah voilà, il faut, faut jouer le jeu, de toute façon, à partir du moment où on fait quelque chose qui est de destiné aux joueurs, forcément, on sait aussi que les joueurs, ils vont... Ils potentiellement ne pas aimer, ils ont le droit de potentiellement ne pas bien aimer sûr, bien et s'exprimer. Oui, c'était pas le sujet. Euh, on va essayer d'ouvrir la porte sur ce qui, est le, ce qui va être le, le cœur de l'émission, c'est-à-dire le jeu solo. Est-ce que Youssef a l'impression, enfin, quels artifices on va utiliser régulièrement pour insérer un mode solo dans un jeu qui n'est pas prévu pour ça On évoquait le deck d'IA, est-ce qu'il y a d'autres choses qui te paraissent redondantes dans, dans les techniques pour intégrer un, jeu, un, un mode solo à un jeu qui n'est pas prévu comme ça à la base Alors, euh, je pense que pour créer un mode solo d'un jeu euh, qui n'est pas prévu pour, il faudra presque, euh, presque de manière euh, inévitable, ajouter des éléments. Euh, parce que tu vas limiter ton, ton gameplay avec ce qui existe déjà, alors que, que, que ce qui existe déjà n'est pas prévu pour le gameplay solo. Donc le deck il y a, moi je trouve que c'est une bonne chose, mais c'est vrai qu'il y a un côté répétitif, c'est que c'est un peu toujours la même chose, c'est que... Le, dans les jeux où on a intégré un mode solo, en fait c'est un, un IA qui va euh, une IA qui va euh, juste te mettre des bâtons dans les roues. Euh, des fois c'est bien fait, tu as l'impression que c'est un joueur qui est face à toi et qui, qui te bloque, et d'autres fois non, c'est un peu gratuit, euh, l'IA est surpuissant, euh, Lui il va, toi ce que tu mets trois tours à faire, lui en un tour il va te le bloquer. Euh, c'est sûr que là on, peut, on vit l'aventure de manière un peu plus frustrante, euh, c'est intéressant, hein, euh, c'est un vrai défi, mais est-ce qu'on prend autant plaisir que si le jeu était solo, avait été imaginé solo depuis le départ, et que l'IA est intégrée à la mécanique générale Et ce n'est pas simplement des cartes qui vont te mettre des, des claques. Euh à chaque tour et te dire vas-y essaye de vas essaye de faire mieux maintenant donc a, je pense que ça peut encore s'améliorer les, les, les IA qu'on qu ajoute dans les jeux qui ne sont pas prévus pour le solo peuvent encore s'améliorer par, enfin, par des mécaniques qui vont je pense encore être novatrices qui n'existent pas, il y a encore pas mal de choses à faire et à trouver j'en suis sûr il y a une vraie différence dont on n'a pas encore vraiment parlé entre la majorité des jeux solo et une grande partie des jeux multi euh, c'est l'aspect financier alors je vais faire une question qui encore une fois est assez longue, mais on voit depuis deux ans les prix s'envoler à cause bah, de tout ce qu'on a connu en termes de tensions logistiques, en termes de taxes aussi, de durcissement de la, de la TVA en Europe. Et on sait très bien qu'une partie des gens qui vont baquer sur, sur Kickstarter, sur GameFound, etc., qui sont, alors on va pas dire compulsifs, mais euh, qui ont leur budget pour ça tous les mois et qui ont envie de backer parce qu'ils aiment ça, ils aiment l'aventure, ils aiment tout ce qu'il y a derrière. Est-ce que du coup, un des facteurs accélérants, au moins en apparence, de tout euh, bah, ce marché du, du jeu solo, il n'est pas lié juste au prix, au fait que les gens veulent acheter pour acheter et ils n'ont plus les moyens d'acheter que des jeux plus raisonnables, plus réduits. Là, c'est un, peu, un petit peu licencieux comme question, mais euh, qu'est-ce que tu penses euh, Qu'est-ce que vous en pensez euh... Est-ce qu'on ne se dit pas j'achète juste parce que c'est moins cher et que je vais acheter un truc ce mois-ci Alors, effectivement, il y a, y a le il y a le côté euh, impulsif comme tu dis très souvent hein, chez, les, chez les contributeurs parce que pour certains le, le jeu de société n'est pas qu'un divertissement mais c'est un hobby euh, et à partir du moment où ça devient un hobby tu ne regardes plus vraiment les dépenses bien évidemment il faut que tu puisses te, euh, que ta carte il faudrait qu'elle, faut qu'elle passe hein. c'est marrant parce qu'à la fin de chaque campagne euh, Kickstarter t'annonce toutes les cartes qui, ont, qui ne sont pas passées donc ça correspond à une vingtaine, trentaine, cinquantaine de joueurs ça dépend là. la et euh, bon ça crée des, frustra des frustrations mais euh, quand c'est un hobby tu... Ben, tu cumules et tu dis j'aurai le temps plus tard pour y jouer et c'est peut-être un, un défaut hein, mais on ne peut pas faire autrement c'est que par où c'est un hobby c'est plus contrôlé c'est une passion qui est un peu plus forte qu'un simple divertissement par contre ceux qui vivent le, monde, le, le, le jeu de société comme un, un divertissement je pense que ça va, Il s'agit surtout de joueurs qui vont sélectionner qui avant de cliquer vont regarder toutes les vidéos, qui vont écouter les, les influenceurs, les reviewers ou lire quelques articles, lire la règle du jeu et se dire « bon finalement ce jeu est fait pour moi ou ce jeu n'est pas fait pour moi ». Et il y a un truc qui va se créer et ça c'est qu'avec l'expérience que ça viendra et que ça arrive, c'est ce, savoir à quel moment ce jeu est fait pour toi et à quel moment il n'est pas fait pour toi. Et euh, certains joueurs y arrivent très bien et eux arrivent à gérer leur budget d'une main de maître parce qu'à l'arrivée d'un jeu, ils savent s'ils vont s'amuser avec ou si au bout de deux semaines, ils vont le revendre. Ceux qui ne sont pas encore à ce stade-là, ben, ils vont cumuler, avoir la, la pile de la honte euh, qu'on appelle et, euh, et petit à petit jouer, tester, revendre et, et être perdus dans cette spirale. Donc, c'est juste une question d'organisation, d'expérience. Je pense que les joueurs qui ont le plus d'expérience, c'est ceux qui arrivent vraiment à sélectionner comme il faut. Et les autres, et ben, ils se cherchent. Youssef, j'ai une question pour toi. Est-ce que le jeu solo, c'est encore du jeu de société, alors que dans le jeu de société, il y a le mot société Alors, il y en a certains qui, qui répondent à cette question en disant « bah, il faut prendre le terme en anglais, hein. on est dans un board game, on n'est pas dans un jeu de société, on est dans un jeu de plateau. » euh, Et si le terme il doit évoluer, il évoluera. Hein. Mais après, jeu de société, on, on l'utilise par facilité, ce terme-là. Mais pour moi, oui, ça reste toujours un, un jeu de plateau, un jeu de société, parce que la société, si elle n'est pas à tour de ta table, celle avec qui tu vas partager ton expérience, elle est aujourd'hui sur les réseaux sociaux, elle est sur les groupes Facebook, euh, elle est, est sur les forums de discussion. Donc cette société, elle existe. Vous allez parler du jeu en société. Est-ce qu'on peut imaginer, euh, David, est-ce qu'on pourrait imaginer des jeux solo dans un bar à jeu, chacun seul à sa table quand même dans son coin malgré tout. Est-ce qu'on perd pas un peu l'esprit <rire> qui fait cette communauté Est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose de complètement à part et qui s'injuste les codes du jeu à plusieurs Alors, moi je vais, je vais commencer par répondre à ta question précédente, parce que j'ai quand même un petit avis sur, sur la <rire> et question comme dit. Et, <rire> et, et Moi je pense qu'il que de, le, le jeu de société c'est le produit. Il euh, faut, faut distinguer ce qui est du produit de l'activité. C'est-à-dire que quand tu joues en solo, tu peux jouer un jeu de société en solo. Alors c'est quoi ton jeu de société C'est un jeu solo ou c'est un jeu de société Tu vois Donc si tu, si tu, si tu n'appelles jeu de société que le produit, c'est-à-dire la boîte, ah bah forcément, le jeu, bah tu peux te dire que le jeu solo n'est pas un jeu de société. À part, évidemment, que si tu vas un peu plus loin comme le faisait Yosef. Sauf que quand tu as un jeu euh, multiplier, qui est donc un jeu de société, tu l'amènes, tu l'ouvres chez toi et tu joues tout seul. Tu joues un jeu de société ou tu joues un jeu solo Alors ça veut dire que si tu joues un jeu solo, ça veut dire que la boîte que tu as ouverte n'est plus un jeu de société Ou alors est-ce que c'est les deux, tu vois hein bon. alors, Donc je pense que c'est un faux débat tout ça, c'est vraiment un faux débat. Et, euh, et je, moi je suis assez d'accord avec ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire que le jeu de toute façon tu le partages, parce que la chose ludique, tu y prends plaisir toi d'abord, mais tu t as aussi envie de le partager. Si tu, as pris, si tu as pris plaisir, tu vas avoir envie de le partager avec d'autres, voilà. Je ne te poserai plus jamais de questions. <rire> euh... voilà, ben, Donc pour, la... Alors, pour répondre à ta deuxième question, <rire> qui, qui est la question de, de, du bar à jeu avec des jeux solo, moi je dis pourquoi pas. Bah, après de toute façon un bar enfin moi je vois aussi le bar à jeu comme comme étant une possibilité aussi de, de tester des trucs comme une ludothèque que, que tu n'as pas forcément envie d'acheter, voilà, etc. Si tu viens tout si, dans ce cas-là ça veut dire que tu peux pas aller dans un barageux tout seul parce que tu vas tu, ou alors il faut que tu trouves d'autres d'autres personnes bah, tu peux aller dans un barageux tout seul si quelqu'un si le, le barageux il a un, un exemplaire d'un jeu solo euh, comme un des jeux de, de Youssef, bah voilà et tu, tu peux te mettre à une table tu bois ton café tu fais ton jeu solo voilà et puis c'est tout enfin je vois, je vois pas enfin pour moi ça c'est pas un problème même si on le voit beaucoup moins parce que c'est d'abord sans doute un lieu où on va se retrouver parce que c'est aussi la fonction sociale du bar euh, pourquoi pas? Je veux dire, dans les bars, il y a bien des gens qui boivent tout oui. seuls dans leur coin. C'est vrai. Pareil. En même temps. Alors, je, je vais me, me tourner vers toi, Youssef, puisque tu, tu es quand même l'invité d'honneur de cette émission. Et pour, euh, un pour une question qui est là, pour le coup, vraiment propre à toi. Youssef, toi, tu as fait euh, du jeu solo le cœur de ton œuvre et, euh, et tu te plais souvent à dire que pour toi, le thème vient avant la mécanique. Et ça, c'est pas la norme, on va dire. C'est pas le, ce qu'on voit le plus généralement. Est-ce que tu peux nous schématiser ton process créatif, euh, de quoi tu parles J'imagine que c'est lié aussi à ton travail de réalisateur, à ton imagination, que je devine galopante. À quel moment on cale une mécanique là-dessus et comment on en arrive à un produit fini Alors effectivement, j'essaye je de me raconter une histoire d'abord. Je, je me dis voilà, j'aimerais que dans, dans le jeu, on vive telle aventure, même si c'est minimaliste. Et, euh, et comme je le dis souvent, pour moi, créer un jeu, un jeu solo, pour le coup, c'est un vrai défi. C'est un challenge cérébral que j'aime beaucoup euh, pratiquer. Et pour que ce défi soit, pour moi, complet, il faut d'abord que je m'impose quelques règles. Et l'une de ces règles, c'est, voilà, j'aimerais qu'en jouant, on vive telle aventure. Un combat de samouraï, de la survie dans un monde post-apo, etc., etc. Là, je prépare mon prochain jeu. Je me suis clairement inspiré d'un jeu vidéo, pour le coup, sur la thématique. Donc, c'était... Euh, l'idée de, vous verrez, mais c'est un peu David contre Goliath, le, le, la mécanique, et donc c'est un, un combat, donc pour moi, voilà, j'aimerais qu'on arrive à vivre ce combat de manière à, à la, enfin, à la même manière qu'on l'aurait vécu si on avait joué à un jeu vidéo ou lu une histoire, et après, je vais imaginer une mécanique qui fait en sorte que le joueur vive les mêmes sensations, des sensations similaires euh, à ce que pourrait être ce combat. Donc tu vas choisir une mécanique phare, on va dire, une mécanique clé alors, c'est ça et Je vais d'abord, maintenant la mécanique elle n'est jamais bloquée dès le départ, c'est la thématique qui va être bloquée, une fois que je l'ai bloquée, je sais ce que je veux raconter et je vais déployer, on va dire, ma, ma boîte à outils euh, et réfléchir à quelle mécanique ou quel assemblage de mécaniques pourra être intéressant à développer pour cette thématique. Et t as, t as longtemps joué encore maintenant mais moins avec Spirit of Eden en tout cas mais tu as longtemps joué avec le hasard avec des décisions dont on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants est-ce que pour toi on a besoin de hasard pour s'amuser en solo Alors le ça aussi je réponds souvent à ça le, le, le hasard n'existe pas dans le monde du jeu de société euh, par contre ce qui va exister c'est les probabilités le aléatoire L aléatoire plutôt voilà euh, parce que le hasard, normalement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas deviner. Okay L'aléatoire, on peut le deviner. On a plusieurs possibilités, probabilités, ça va être l'une d'elles. Quand on lance un dé, ce n'est pas du hasard, c'est des probabilités. Donc oui, les probabilités font partie intégrante de mes jeux, parce que pour moi, c'est quelque chose d'assez important. Euh... Et surtout, quand on crée un jeu solo, tu verras que c'est très difficile de créer un jeu solo sans aucune probabilité. Euh, je ne sais pas si c'est vraiment possible d'ailleurs et, et que le jeu soit intéressant faudrait essayer, donc oui les probabilités après c'est vrai que euh, ce que j'aime bien faire dans la création de mes jeux et ça c'est pour tous les jeux je pense que ça peut être intéressant c'est donner du pouvoir, vraiment du pouvoir aux joueurs, et après donner du pouvoir au jeu euh, avant de faire un jeu difficile et en disant au joueur tu vas te débrouiller le jeu il est dur sauf peut-être pour le premier jeu où c'était un peu particulier euh, voilà, de, plus j'avance dans la création de mes jeux, plus j'essaie de donner du pouvoir au joueur et après le joueur va devoir bah, s'approprier ce pouvoir et euh, essayer de, de, de s'en sortir dans le gameplay. Euh, parce qu'un joueur à qui on enlève tout et on lui met un jeu trop difficile, il va lâcher prise très rapidement. Euh, donc j'aimerais que le joueur se sente un peu surpuissant mais que le jeu bien évidemment sera un peu plus puissant que ça. est-ce que pour, pour, pour rebondir sur le, le défi de est-ce que toi David ça te paraît complètement improbable euh, un jeu solo totalement déterministe à part peut-être les mots croisés je sais pas <rire> les mots croisés un jeu solo oui c'est vrai ouais. euh, euh, moi euh, enfin, je sais pas si c'est possible après est ce que c'est intéressant ça c'est une autre question en effet parce que de toute façon dans le jeu ce qui est intéressant c'est d'en effet d'avoir de la probabilité Alors, moi j'aurais utilisé hasard parce que j'aurais peut-être été aussi pointu sur le, le terme euh, mais ouais, qu'il qui est des choses qu'on puisse pas forcément tout le temps prévoir c'est à dire que même si on peut prévoir que l'action va être réussi ou, ou, ou elle va être raté euh, bah forcément le, le dé tu, tu sais qu'il va faire entre 1 et 6 mais tu sais pas ce qui va tomber quoi globalement enfin même si voilà donc à mon sens, est-ce que ça va être intéressant de se dire que bah, ça va être toujours la même chose Parce que y a pas de... si c'est déterministe, c'est toujours la même chose, a priori. Donc, est-ce qu'on est qu peut faire un jeu qui est tout le temps la même chose euh, Je ne sais pas, parce que même quand on joue aux échecs, je veux dire, on... il y a toujours le hasard, de même si on joue tout seul aux échecs, Je veux dire, on... il y a plein de joueurs qui jouent aux échecs tout le temps, et forcément, ils vont... Ils vont pas... il ne va pas y avoir de notion de hasard, mais il va y avoir des choses qui vont changer à chaque fois. Ça ne va pas être déterministe, il y, a... il y a plein de possibilités, donc... Après, euh, déterministe, pour moi, c'est scripté. C'est-à-dire que, bah, en gros, comme dans un jeu vidéo, on faisait voilà, « oui. si tu vas ici, ça va toujours se passer comme ça ». Bon, Parce qu'on bah, c'est bah, plus, déterministe un déterministe dans le sens, par exemple, dans la résolution des combats, tu vois. Parce que c'est là où on va mettre du dé, souvent. Dans un jeu solo, ouais, même, alors... même pas forcément, d'ailleurs. Ouais, ça, alors ça, je, je, je, je suis pas sûr qu'il faille forcément des dés... Dans... Dans la résolution des combats, même si moi je suis plutôt un grand, grand amateur de lancer de dés, mais bon, je suis toujours des très mauvais lancer de dés, mais je suis plutôt un amateur vrai, de hein. ça. <rire> ouais, c'est complètement vrai. Non, non, mais je pense qu'il y a, a d'autres façons de, de, de, de faire du, du, du combat. Il y a même tu peux programmer aussi. Il y a plein de jeux où tu, tu joues des cartes où tu vas programmer ton combat en fonction des cartes que tu as, mais il y a quand même une part de hasard parce que les cartes, tu, tu vas pas forcément les avoir au départ. Euh, tu vas voir, tu as jouer avec plein de paramètres et ton combat. Si tu sais que ton combat, enfin en gros ton personnage, il a la force 10 et va va pouvoir trucider tous ceux qui ont force neuf qui, qui vont arriver devant lui. Bon, bah, à part le hasard de se dire que, euh, ou la probabilité de se dire que le, le monstre qui va arriver, il est moins fort ou il est plus fort. S'il est moins fort, bah, tu le tues obligatoirement. Bon, c'est vrai que ça a moins d'intérêt. Il faut forcément que tu mettes quelque part quelque chose qui va pimenter un peu le truc parce que sinon euh, ouais c'est ça oh, absolument ça pour... parce que et, euh, comme tu disais le, le, le, le, le lien avec le jeu vidéo il a c'est que en général quand tu fais un, un jeu vidéo ou tu vis une aventure tu vas pas la revivre tu sais que ça va être la même chose et comme tu l'as réussi une première fois et ben tu sais comment la réussir une seconde fois si ton jeu solo et euh, n'a pas de probabilité ou de hasard et ben tu sauras comment gagner et tu gagneras à chaque fois normalement mm. donc c'est le mm. risque mm. Et Donc, si tu prends même par, par exemple, non, plus non, plus mais, plus. Euh, on, parlait, on parlait de jeu d'aventure, si tu prends un jeu qui a, ou, dans lequel tu vas toujours même vivre la même aventure, il y a intérêt quand même malgré tout, si tu veux y revenir, qu'il y ait des probabilités qui changent d'une partie à une autre. C'est à dire que tu ne pioches pas la même carte, que tu pas les mêmes objets, etc. Parce que sinon, ça n'a strictement aucun intérêt de le faire plus d'une fois en fait. Oui, c'est sûr. Ouais. Et pour continuer à tirer sur l'ambulance, puisque on est là aussi là pour ça, <rire> euh, à part l'évident manque d'interaction, quelles sont pour toi les plus grosses limites du jeu solo par, rapport aux, euh, par opposition au jeu multi ou board game classique Est-ce qu'à un moment, euh, toi d'ailleurs, dans ton process de création, qui arrive mais là, avec un seul joueur, bah ça ce sera pas possible, ou cette idée-là, ce thème-là, cette mécanique-là, je ne pourrais pas trop ouais, J'avais détaillé une réponse à cette question, je ne sais plus dans un forum. Euh, non, Je vais parler du niveau de la création à un jeu. Il y a... Il y a quelque chose que je n'ai pas quand je crée un jeu solo par rapport à un jeu multi, c'est l'interaction qui pourra exister entre les joueurs. Donc ça c'est un, un critère que je mets complètement de côté, je ne peux pas l'inclure dans mes jeux. Euh, donc c'est quelque chose que je, que je pourrais m'amuser à développer mais que je ne peux pas le faire. Par contre vis-à-vis -vis des joueurs, les limites, je n'en vois pas spécialement. À partir du moment où le joueur il, il va vers un jeu solo, c'est qu'il veut aller vers un jeu solo. Euh, s'il va vers un multi, c'est qu'il veut aller vers un multi. Euh, s'il veut être seul, s'il veut être avec les gens, il fait son choix. Y a pas... ouais, mais pas... est-ce que ça est limite ta création quelque part tu vois ce ah, La création, oui. Euh, mais je gagne d'autres choses en, en échange. C'est-à-dire que -ce que... Je, ce que je gagne, c'est que je vais créer déjà plus facilement une fluidité dans mon gameplay. Euh, parce que tu auras beau créer un gameplay hyper fluide dans un jeu multi. Si tu as les mauvais joueurs autour de la table, ils vont flinguer ton jeu. Tous. Euh, ils vont flinguer ton jeu, ils vont même le détester alors, parce qu'ils n'auront pas compris alors que quand tu as un jeu solo c'est quelque chose qui arrive plus rarement, ça peut arriver mais c'est plus rare puisque le joueur s'il comprend le jeu il a compris le jeu et c'est hyper fluide donc je, je gagne quelque chose quand même avec le jeu solo qui dans le jeu multi est un risque, ah, c'est pas un risque énorme parce que je sais pas combien de personnes se plantent en, en, en jouant en multi mais, mais quand ça arrive ça fait très mal parce que tous autour de la table auront vécu une mauvaise expérience est-ce que c'est pas plus dur justement, euh, je me posais cette question, d'équilibrer un jeu solo, dans le sens où quand vous êtes 3 ou 4 autour de la table, s'il y en a un qui rame, bah les autres peuvent lui dire, oui mais regarde, si tu fais plutôt ça avec le pion vert, tu t'en sortiras mieux. Quand tu es tout seul, entre celui qui sort du jeu vidéo n'a jamais touché à une boîte de jeu, et celui qui fait du Twilight Imperium le week-end, comment on trouve un juste milieu sans, sans dire bêtement aux gens, si vous voulez jouer en facile, mettez tant de pions sur la table. Sur la... Alors, euh, bah, je ne saurais pas dire si c'est plus difficile à créer un jeu solo qu'un jeu multi. Euh, J'en ai l'impression. J'en ai l'impression parce qu'on a encore une fois ce facteur en moins, c'est l'interaction entre les joueurs que tu ne peux pas inclure dans, ta, dans ton gameplay. C'est que ton gameplay peut être, attention à ce que je vais dire, c'est avec des pincettes, pas totalement achevé parce que c'est le joueur qui va achever ton gameplay. Sans les joueurs, ton gameplay n'est pas terminé. Alors que dans un jeu solo, il faut offrir un, un jeu terminé. Le joueur, il va te tomber dessus si ton gameplay n'est pas terminé parce qu'il ne va pas s'amuser à le terminer pour toi, à modifier la règle, etc., pour que le jeu soit jouable ou intéressant. Euh... Donc, donc je, je ressens ça quand je crée un jeu, c'est que vraiment, il faut que j'offre quelque chose qui est terminé parce que le joueur veut un objet terminé. Euh, veut un objet où il n'y aura pas d'interaction avec personne, il y aura des interactions qu'avec lui-même. Contrairement à un jeu multi, où des fois, il y a une porte ouverte, le jeu est terminé, bien évidemment, mais les interactions du joueur vont vraiment achever... Euh, l'idée, en tout cas, la philosophie de, de la, du gameplay. Euh, et c'était quoi la question <rire> Je vois qu'il est comme comment moi. Comment tu fais pour... Euh... Non mais c'est intéressant, donc je, te, je te laisse dire. Mais... Ouais mais en plus, j'aimerais bien après euh, réagir là-dessus parce que je trouve que c'est intéressant vais, ce qu'il dit. Je vais y euh, réfléchir. Vais euh, <rire> que, que, comment tu fais toi quand tu sors un jeu Allez, je pense à Spirit of Eden, c'est celui qui est le plus frais dans ma mémoire, qui est comme un jeu où il y a moins de hasard, en tout cas tu le mitiges beaucoup. Euh, Comment tu trouves le juste milieu entre un jeu qui va être assez exigeant pour celui qui fait du Toilet Imperium oui. le week-end, si es encore le même jeu, et euh, est assez accessible pour celui qui n'a jamais touché à une boîte Pour caricaturer, bien sûr. Ce qui est, ce qui est dingue, c'est que des fois, il suffit de changer deux, trois points du gameplay pour rendre le jeu hyper simple ou hyper difficile. Donc c'est un équilibre, surtout vers la fin, quand on équilibre un jeu. Ça m'arrange, je suis en train d'équilibrer, là, je suis en train de finir l'équilibrage du prochain. là. Euh, et et C'est vraiment de la recette de cuisine, hein, un peu plus de sel, un peu plus de poivre, etc., et euh, en général, ce que je fais, euh, c'est que bah, je le pratique, le jeu, et euh, j'essaye de comptabiliser combien de victoires j'ai toutes les 10 parties. Euh, euh, et, et, et après, c'est à moi de décider quand est-ce que j'arrête d'équilibrer mon jeu. Est-ce que je veux que c'est un jeu qui se gagne 50-50 Est-ce que c'est un jeu qui se gagne 40-60 30-70, 80 30 -70, pardon, etc. etc. Donc j'essaye de, de décider en amont, et pour Spirit of Eden... Ce que j'ai fait, c'est que, euh, évidemment, il y a des modes de jeu qui vont rendre le jeu difficile, plus corsé, plus à l'image de ce que j'avais, ce que j'ai envie pour ce jeu. Mais le mode classique, j'ai fait quelque chose qui est. Qui, bah, pour, qui pour moi était intéressant de proposer aux joueurs, C'est que le jeu n'est pas difficile en mode classique, parce que je ne veux pas que le joueur se dise Ok, je vais me casser les neurones. Non, je vais passer un bon moment où je vais faire marcher un peu ma cervelle. Donc gagner en mode classique, c'est faisable dans Spirit of Eden, il faut juste... Tu sais que tu es en train de salir, je suis une parenthèse, mais tu es en train de salir tous les gens comme moi qui étaient tellement fiers la première fois qu'ils l'ont battu en classique. C'est vrai, ben, c'est normal parce que tu l'as comparé à mes précédents, tu te dis, ouais, j'ai eu un jeu de Yosef, mais là j'ai voulu <rire> un jeu où on passe un bon moment sans vraiment trop souffrir, ou trop souffrir en tout cas au niveau cérébral, en tout cas en mode classique. Ceux qui veulent souffrir, ils vont rajouter les modes, les cumuler, et après, évidemment, là, ils vont aller vers quelque chose qui sera plus un casse-tête absolu. Le, le, le mode classique, certains lui ont reproché que eh ben, le début de la partie est très difficile et plus on avance, plus le jeu... Oui, il de ça. Voilà. Et... Mais en fait, c'était l'idée. C'était l'idée, c'est que dès le début, on est dans, dans... On est dans, le... dans le vif. Quoi. Dès le début, on est en plein dedans, dans la mouise. Et après, on s'en sort petit à petit, on arrive à souffler. Je voulais vraiment un jeu qui... Je voulais le tester, en tout cas, qui se vide complètement à l'inverse de ce qui peut exister. Mais évidemment, ceux qui veulent le vivre difficilement pendant toute la trame, eh ben, ils vont utiliser les modes qui sont, qui sont, qui sont associés à la, dans la règle du jeu. Avant de passer la parole à David, euh, il y a beaucoup d'auteurs qui m'ont dit qu'ils passaient vraiment par des statistiques, donc euh, avec des formules mathématiques, des tableurs, des choses comme ça, pour équilibrer leur jeu. Et à tel point, je me suis dit, c'est peut-être même indispensable. Est-ce qu'on est qu peut équilibrer son jeu au feeling sans que ce soit équivalent de à l'arrache est-ce que toi tu as l'air d'être plus dans, le, dans la sensation quand même que dans le calcul absolu Tu parles de, de moi pour la sensation ouais, David. Ouais, Oui, ouais. Bah, je vais laisser David répondre, mais effectivement, parce que je n'ai pas répondu à cette question, je ne vais, je vais pas dans des grands calculs compliqués. Il n'y aura pas de tableur mathématique, il n'y aura pas de formule mathématique compliquée. C'est vraiment au feeling. Alors, c'est un feeling très poussé c'est que euh, je vais réussir mentalement à visualiser un maximum de probabilités. Quand, quand, quand, quand je crée mon jeu, le nombre de cartes de plus, de moins, d'égal, etc. Et, et après, ça va être du test. Du test, du test, du test. Parce que les tableaux, ils vont te dire des, des résultats, mais c'est le test qui va te donner le résultat le plus proche de ce que va vivre le joueur. Mais Tu es un matheux à la base, Youssef Pas du tout. Pas plus que d'autres, je pense. Pas plus que. J'aime bien les mathématiques, mais je ne suis pas non plus un grand matheux. David, tu voulais réagir euh, ouais, par rapport à ce qu'il a, qu a dit, ce que Yosef a dit sur, sur la conception. Euh, alors, moi, je ne suis, je suis pas un auteur de jeu comme lui, mais euh, c'est vrai que, par contre, dans les différents prototypes que j'ai été, été amené à essayer de construire, voilà. moi j'avais l'impression au contraire que euh, construire un jeu solo c'était plus facile, parce que justement on enlevait cette part d'interaction, et que la part d'interaction ça amène du chaos quand même, c'est que euh, bah, finalement ça multiplie les choix, ça multiplie les possibilités, alors que le jeu solo finalement, euh, bah, tu vas avoir un éventail de possibilités, mais tu vas le maîtriser du début à la fin. C'est-à-dire que tu sais que bah, tu es tout seul devant ton, devant ton jeu, donc tu sais que si, si tu proposes ça comme, comme, alter, comme possibilité, le joueur il va faire ça ou ça. Voilà. Et donc, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus facile. Et les, les fois où euh, je, voilà, je me suis essayé à faire des, des choses, justement, je trouvais que c'était plus facile pour moi de, de, de concevoir quelque chose dans ce style-là, c'est-à-dire d'avoir, bon, alors, que ce soit bon ou pas bon, ça c'est encore une autre question, mais euh, je veux dire, c'était plus facile à créer. Et donc, c'est pour ça que je, moi, ça, ça m'intéresse ça ce qu'il dit, parce que finalement, on a deux avis divergents sur cette question-là, parce que pour une, pour une fois, c'est plutôt pas mal. Mais, euh, <rire> non, mais, et, et donc, du coup, moi, j'avais l'impression que c'était quand même beaucoup plus facile, parce que voilà, on, en, on enlevait toute une part de, de, de cette interaction qu'il qu est quand même parfois difficile de prévoir, quoi, ou de, de, de concevoir, de, de de, de, de matérialiser je, je vais te répondre euh, rapidement hein, euh, alors le, le, le mot facile n'était peut-être pas le bon terme c'est pas que c'est plus facile c'est que le, le jeu solo quand il est livré il est terminé effectivement le, le, le joueur la manière dont il va vivre le jeu va lui amener une certaine plus-value mais qui sera très limitée. contrairement contrairement à des jeux multi où la plus-value que l'interaction pourra amener, donc si elle n'est pas chaotique, hein, comme tu as si bien dit, des fois elle peut l'être, va amener une plus-value qui est pour moi beaucoup plus intense et beaucoup plus importante à un jeu. C'est pour ça que quand je dis n'est pas terminé, c'est qu'évidemment il est terminé, mais il peut être 200, 300 fois plus intéressant euh, ou, plus, euh, ou, plus, euh, ou plus plaisant que, que ce que l'auteur avait imaginé grâce à ce que les joueurs vont en faire. Donc, ce n'est pas que c'est plus facile ou pas, ou pas plus facile, c'est qu'en tout cas, un jeu solo, on parlait des limites du jeu solo tout à l'heure, mais les, un jeu solo pourra être, ne pourra jamais, je pense, dépasser l'intensité que peut avoir une partie quand on le compare à un jeu multi. Grâce à ça, à cette interaction qui va apporter une plus-value au jeu qui est extraordinaire, qui va très souvent dépasser ce que pouvait imaginer l'auteur lui-même, je pense. Alors, je vais mettre un tout petit bémol là-dessus, ouais. puisque... Euh... Il est rare que je m'exprime ici en tant que côte. Je parle beaucoup en ce moment, et d'ailleurs il est là à côté, je parle beaucoup d'Etherfields, qui est un, pas le dernier jeu de The Walking Rims, mais en tout cas le dernier livret, qui est un jeu de narratif de Michel Horax, qui a fait énormément de, énormément de belles choses avant. Et c'est un jeu, ce que je disais c'est que j'avais pas envie de le partager, c'est un jeu qui joue jusqu'à 5. Un jeu de le deck building narratif on va dire mais l'écriture est tellement bien faite c'est tellement réussi il y a tellement de c'est dans le monde oniri tu vois je sais pas si tu le connais mais c'est tu as beaucoup de références à Edgar Allan Poe à Lewis Carroll et compagnie que je me dis si je dois lire ça à quelqu'un que ça intéresse pas forcément ou qui arrive pas à se mettre dedans et qu'on est un peu gêné tous les deux de se mettre dans le délire je vais perdre ce que j'ai et j'ai l'impression que je le vivrai jamais aussi, aussi intensément que, que seul celui-là tu vois oui. Euh, voilà, c'était mon. Oui, oui, il mon... bah, y, y, y a des exceptions, et heureusement, il a. Je, je le cite souvent, mais This War of Mine, c'est un jeu Également. qui peut être vécu mmh. à plusieurs, mais je pense que. C'est le même auteur d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Ah, c'est vrai en solo, euh, je le trouve. Euh, enfin, je, je trouve qu'il se joue mieux en solo. Euh... Mais ça, ce sont des, des, des exceptions. Si on prend euh, le marché du jeu de société, euh, voilà, les, les, ceux qui se vendent le plus, ça va être bon, là, normal, parce qu'il n'y a pas autant de jeux joueurs solo, mais ça va être les jeux en multi, parce qu'ils vont pouvoir développer quelque chose qui va dépasser ce, ce qui a été présenté au départ par l'auteur. Bien sûr, mais vous voyez bien qu'elle est marrant quand même cette exception, et c'est pas une exception. On, on en parlait David l'autre fois, Hunted, euh, qui est un jeu, une série de jeux solo elle a eu tellement de succès qu'il a dû adapter un mode multijoueur, donc on, est sur, on marche complètement sur la tête, c'est le, le monde à l'envers. On a des, des jeux, même comme cette Watch, localisés par Boom Boom Games, on a 7ème continent, qui sont prévus jusqu'à 4, mais auxquels tu joueras que seul. Donc, on a peut-être aussi alors, moi, un moi, je ne suis pas du tout d'accord sur cette Watch, hein. alors, mais c'est là que c'est intéressant, justement, oui, pour reprendre ouais. ce que disait Yosef, c'est que ça dépendra de l'expérience que tu as, moi, cette Watch, pour moi, la meilleure façon d'y jouer, c'est 2 ou 3. Euh, Untied, tu peux te parler d'Unted où là il y a un mode de joueur où en effet bah, on se pose la question de pourquoi il est là, mais cette watch, mais et là c'est on voit vraiment euh, comment on joue quel plaisir on a à jouer à un jeu parce que on a tous des sensibilités différentes et si toi toi tu préfères y jouer tout seul eh ben moi euh, j'y ai joué bien sûr tout seul pour le tester hein, mais euh, je préfère largement y jouer avec mes enfants avec des amis à deux ou trois c'est trois je pense que c'est même la meilleure configuration pour moi donc quatre c'est vrai que c'est pas terrible enfin c'est pas pas la meilleure on va dire c'est pas terrible c'est pas vrai mais mais je veux dire 3 c'est vraiment pour moi la meilleure mais et c'est vrai que je sais que les avis sont très très partagés par rapport à ça il y a certains qui disent que cette watch c'est un jeu solo avant tout bah, moi je suis vraiment pas d'accord non c'est et je vois que t'as le 7 continent au-dessus de toi derrière, donc c'est pareil, il y a ce débat-là aussi sur le 7 e continent. Ce qui sous-tend finalement, pour un petit peu s'amener vers la conclusion de cette émission, c'est aussi la, la légitimité du jeu solo et du joueur solo. Euh, il y a une question, d'ailleurs on en parlait hier David, euh, question que je vous ouvre à tous les deux. Qu'est-ce qu'empêche aujourd'hui le jeu solo, alors dans sa majorité il y a sûrement des exceptions, euh, d'être plus audacieux et de proposer des campagnes à plus de 100 euros avec des figurines, des add-ons euh, pourquoi on n'a pas ça aussi dans le jeu solo Est-ce que c'est parce que c'est trop risqué Ou qu'il y a cette communauté, est-ce qu'elle ne suivrait pas Bah oui, effectivement, c'est la, la raison, c'est le risque. Hein. C'est que c'est un marché qui est encore de niche, hein, le, le, les joueurs solo. Et leur proposer des jeux à plus de 100 euros, c'est se dire mais est-ce que les gens vont investir plus de 100 euros pour jouer seul Alors, ils le font quand ils jouent aux jeux vidéo, parce qu'un jeu aujourd'hui, c'est 70-80 euros ils le font, mais je pense que dans le, le monde des, des, des joueurs, en tout cas ludistes, euh, pas tout le monde est prêt à passer le cap. Peut-être que ça viendra. Ça peut arriver, je ne sais pas dans combien d'années, mais ça pourrait arriver. Euh, mais je pense que, mais que la, la majorité de la, la communauté n'est pas encore prête à passer le, le cap d'avoir un jeu uniquement solo à plus de 100 euros, et une grosse boîte avec plein de figurines. Ça existe, moi j'en achète des jeux à plus de 100 euros et que je ne joue qu'en solo. Je, je le fais. Je le fais. Il faut, faut qu'il y, qu y ait la qualité derrière et il faut qu'il y ait parfois aussi quelque chose que, que pas tous les jeux peuvent proposer, c'est une narration. Et la plupart des jeux qui dépassent un, un certain coût, tu verras, qui se jouent en solo, tu vas toujours avoir une narration de qualité. Donc tu achètes un peu plus qu'un jeu, hein, tu achètes une aventure, une grande aventure. Et c'est à ce moment-là où tu es prêt à mettre, à mettre les sous dedans. Donc c'est une, une question qui, qui, qui est légitime, mais il euh, n'y a que l'avenir qui nous le dira. Est-ce que, est -ce que l'idée c'est de me dire, est-ce que quelque part, hein, c'est peut-être un peu candide, hein, mais ça permettrait pas au, au genre, euh, au jeu solo, euh, d'avoir de, de, une certaine légitimité, tu vois, de sortir de cette espèce de niche sous-genrée un petit peu euh, voilà, je, je sors un jeu que... solo, j'ai pas besoin de me cacher ou de faire moins que les autres parce que j'ai un peu honte, tu vois. David, vas-y. Ouais, si ouais alors je, je sais pas, c'est vrai que pendant un moment, euh, mais ça, ça viendra avec le temps, pendant un moment... Euh je pense que les joueurs de jeux de société ont vécu un peu ça, hein, il y a 15-20 ans où euh, <rire> c'était quand même un, un, un loisir qui n'était for pas forcément à part le Monopoly du dimanche après-midi chez Belle Maman, euh, dire bon, globalement euh, c'était les joueurs qui jouaient vraiment à les jeux à l'allemande tout ça, ils n'étaient pas non plus dans des cercles extrêmement larges, et là on voit bien que ça se démocratise, je pense que le jeu solo petit à petit viendra, pas forcément autant parce que de toute façon en effet euh, ça va rester quand même une pratique un peu particulière du, du jeu de société, par contre euh, pour rebondir, et comme disait Yosef, c'est que il euh, y a beaucoup de jeux, euh, souvent des coopératives, du narratif où qu'on qu l'on peut acheter pour jouer en solo, mais de là à ce qu'un éditeur se dise euh, « bon, moi je les pose sur la table et puis je ne fais qu'un jeu solo avec le même matos machin truc », enfin, Tentic Drell aurait très bien pu être un jeu uniquement solo, par exemple, hein. je veux dire ça aurait fonctionné pareil, même si le plaisir de jouer à plusieurs fonctionne aussi, mais voilà, ça, par contre, il aurait serait vendu sans doute beaucoup moins. Est-ce que euh, le nombre de, de backers qui est prêt à faire, enfin, il y a beaucoup de backers qui sont prêts à acheter un jeu plus de 100 euros avec un mode solo justement et qu'ils ne vont jouer qu'en solo mais c'est pas tout c'est enfin, le, le nombre de ceux qui sont prêts que pour un jeu qui ne pourra se jouer qu'en solo sera forcément beaucoup moindre et pour l'éditeur c'est quand même une prise de risque qui est quand même pas négligeable hein. je veux dire quand, quand tu sors des jeux comme ça euh, en financement participatif c'est que tu as quand même investi déjà quand même de grosses grosses sommes derrière et euh, euh, bah, tenter sur un coup de poker quand même sur un jeu comme ça c'est quand même pas forcément évident alors même si on sait que ce type de jeu voilà il va être aussi porté très très fort par une communauté solo, euh, ne faire que pour la communauté solo, euh, autant un jeu à 30, 40 euros, même déjà 40 euros, bon voilà, euh, tu peux dire bon bah oui il oui, n'y a pas de Après euh, au delà 50, 60 euros ça commence à piquer un peu quoi. Et justement, le fait de se dire euh, c est, c est, encore une fois, c'est un petit peu polémique, mais de se dire plus de 40 euros pour un jeu solo, ça vaut pas le coup. Est-ce que ça donne pas un petit peu l'idée, l'impression que le jeu solo vaut, et, vaut moins, a moins de valeur, a hein, moins de... Tu vois, pourquoi on peut pas mettre plus Pourquoi ça vaut pas plus Parce que l'expérience est moindre ou... C'est une question. J'ai pas de visée mais ça, Je pense que ce que dit David, c'est vis-à-vis de l'éditeur. Euh, c'est le risque de l'éditeur. Lui, il serait trop fier oui. de le faire, l'éditeur, parce que c'est légitime, c'est normal, parce qu'effectivement, il y a de l'investissement derrière. Par contre, moi, je pense que les joueurs mettent 40, 50, 100 euros euh, pour un jeu solo, mais euh, ils s'en foutent de savoir que ce, le jeu peut aussi jouer, être joué à plusieurs, si le mode solo est convaincant. Par contre, l'éditeur peut pas se dire je vais faire des jeux à 100 euros qui vont être que pour du solo, parce que lui, il s'en fout pas que tous les joueurs qui aiment, l'auraient pris que s'il est en multi, qui ne vont pas le prendre. Tu vois la différence entre... Ça dépend où on se place. Mais effectivement, il y a des... en tant que joueur solo, j'ai des jeux qui... qui coûtent extrêmement cher, uniquement pour du solo, mais j'y pense plus. Et je pense que le joueur solo n'y pense plus. S'il sait qu'avec le jeu, il va vivre une aventure extrême, qui va... qui est avec un gameplay qui est... qui est petits oignons, etc., je pense qu'au bout d'un moment, il va dire, bon, c'est cher, je ne vais peut-être pas l'acheter tout de suite. Je vais mettre de côté, je vais l'attendre Noël, mais je vais l'avoir. Je vais attendre, mais je vais y aller, il va finir par l'avoir. Euh, donc, euh, voilà, je pense que c'est le joueur qui a... Au final euh, le dernier mot euh. oui et puis surtout que le joueur solo a je pense du mal à gérer sa frustration et donc s'il rate <rire> la campagne parce que même s'il fait euh, s'il est solide et résistant pour faire face à la campagne et que derrière tu as des reviewers qui arrêtent pas de dire que c'est super faut y jouer en solo eh bien, il va quand même avoir tendance à essayer de trouver sur le marché de l'occasion voilà le pledge pour finalement pouvoir accéder à ce jeu là quoi parce que euh, le je pense, alors je, je n'ai pas la sociologie du joueur solo, mais euh, je pense quand même que c'est un gamer qui, qui a quand même, en effet, comme tu disais euh, plus tôt dans l'émission, euh, qui, euh, euh, bah, qui, qui achète quand même pas mal de jeux. Quoi. Oui, il, donc, il y a un pouvoir d'achat. Il, y a, il y a un, oui, il y a un oui, pouvoir oui. d'achat. Okay, Après, ça, ça va être juste euh, est-ce que ce jeu, est-ce que j'ai envie de mettre 100 euros sur ce jeu C'est pas est-ce que j'ai envie de mettre 100 euros dans, dans un jeu solo, mais est-ce que j'ai envie de mettre 100 euros pour ce jeu Voilà, tu vois la petite nuance. Oui, donc c'est le... L'idée, c'est qu'on arrête de faire une distinction entre solo et entre guillemets classique ou multijoueur. On a compris de toute façon que. Ne euh, pensez pas qu'on joue en solo par défaut, ce qui était un petit peu là une fois le fil rouge de l'émission. De voir si est-ce qu'on joue parce qu'on n'a pas d'autre choix en solo, ou est-ce qu'on joue parce qu'on veut jouer en solo. Est-ce qu'on peut s'attendre du coup, l'un comme l'autre, puisque vos points de vue sont, sont assez intéressants, je pense, à euh, ce qu'un jour les éditeurs majeurs se lancent dans le solo. Tout à l'heure, tu l'as tout juste caressé l'idée, euh, Yosef. Est-ce que c'est quelque chose de réaliste aujourd'hui, alors qu'ils réalise bien qu'il y a. Tu pas une énorme demande, mais la demande, elle est quand même là et les, les, les campagnes, elles, elles, elles, elles financent. Donc la question, c'est est-ce qu'ils euh, doivent se lancer tu, tu Est-ce qu'on est qu est qu va les voir un jour se lancer Oui, je pense. Oui, bah regarde, Yellow, quand il sort Underfall Sky, c'est un, un pari risqué et qui a fonctionné. Et euh, le jeu le méritait, il méritait sa place, il mérite sa place dans les rayons et dans les boutiques donc il n'est pas dans le rayon solo, il est dans, dans les rayons il enfin, n'y a pas de rayon solo encore. Mais, <rire> mais euh, il est là et il est mis en avant. alors que c'est un jeu solo donc même les, les commerçants n'ont pas peur de mettre ce genre de jeu en avant parce que ça a plu. Voilà donc euh, là c'était un, ça, ça arrive, pas... j'ai pas envie de dire que c'est timide parce que c'est pas vrai mais euh, peut-être qu'il n'y a pas suffisamment d'auteurs qui se spécialisent uniquement dans le solo pour que ça puisse exister aujourd'hui euh, plus que ce qu'on voit. Euh, mais ça va venir, je pense que ça va venir. Et, euh, la, la demande, elle est là. Il faut... Maintenant, ce qu'on attend, c'est les auteurs. Les auteurs qui se mettent dedans, et je pense qu'il y a, au niveau de gameplay ou des mécaniques, il y a des choses extraordinaires qu'on peut encore amener qui n'existent pas. Tout reste à faire. Vraiment, tout reste à faire. Ouais, je pense que, et comme je suis assez d'accord, en plus, je, mais je pense que les auteurs, ils commencent petit à petit à y venir. Euh, quand on voit, notamment sur Board Game Geek, les, les concours qui sont faits tous les ans, euh, des tops de jeux solo, on voit de, de plus en plus de choses qui sont faites, qui sont. il y a de plus en plus d'offres. Alors, tout se vaut pas, évidemment, il y, y, y a bien plein de choses qui, qui ne sont, sont pas non, qui y sont Il hein. y a des choses qui finissent en physique aussi. Pardon Il y a des choses qui finissent en physique Justement. Oui, ben bah voilà, Et tu exactement. De là, hein. tu de Généralement, Rogue, on parle les, de... voilà, les, les, les, ceux qui gagnent les concours ou qui sont sur le podium, euh, on peut s'attendre souvent à avoir des, des choses qui, qui vont ressortir derrière, peut-être sur une forme un petit peu différente parce que ça va être retravaillé par l'éditeur, mais il y, y a quand même des choses qui, qui arrivent. Et je pense que, ouais, ça, ça va continuer à, à se développer à ce niveau-là parce que euh, c'est assez, assez porteur, à mon sens. Et pour conclure, le mot de, vin, la, de la fin pour, pour vous deux, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Pour vous l'avenir du mode solo, est-ce qu'on doit s'attendre à des, des changements, une explosion ou, ou est-ce qu'il va continuer son petit bonhomme de chemin et peut-être un jour euh, arriver à un niveau encore une visibilité encore plus grande À quoi on peut s'attendre Tu parles du mode solo dans les jeux multi le, le, le mode solo, le jeu solo en général, ah. je pense qu'il va se développer en même temps que la communauté se développera. Euh, S'il si fallait faire une courbe aujourd'hui, ça monte, ça continue de monter et ça montera encore puisque, euh, puisque le, le, le jeu solo permet bizarrement aussi, même paradoxalement parfois, d'attirer des gens qui ne sont pas dans le monde du jeu de société vers le monde du jeu de société. Parce que, euh, encore une fois, quand tu n'es pas dans le monde du jeu de société, tu n'as pas d'amis qui jouent à ça, tu ne sais pas forcément comment ça se développe et ça fonctionne, donc tu vas très probablement te retrouver avec une petite boîte, un pote qui te l'a prêté, regarde, ça se joue tout seul, tu peux jouer dans le train, tu vas commencer à taper. ah c'est intéressant, ça, c'est un jeu solo. Ok, il faut voir un autre, un troisième. Bon, fais voir le jeu de société en général. Mm. Et ces gens-là vont aller vers le monde du jeu de société, mais vraiment au sens très large. Donc ça peut être une porte intéressante pour certains gamers, certains joueurs, euh, qui ne sera pas la plus, euh, on va dire, la plus classique. Mais euh, ça va être une porte comme une autre. Toi, Yosef, tu euh, as souvent... Euh, étais dans, dans, on, on parlait des articles, de, de gros jeux narratifs qu'on ne peut pas partager parce qu'on va être dans sa bulle. Euh, toi, avec Zero, tu avais... Euh... Tu été dans le, dans le narratif euh, sous-tendu, on va dire. Chacun se crée son histoire avec des images. Euh, avec Black Hole, tu étais dans le narratif quasiment pur jus. Là, tu as fait comme un, peut-être pas un retour en arrière, mais moi je l'ai vu comme un jeu qui était pour le coup très mécanique, très réussi, mais très mécanique. Qu'est-ce qui t'empêche, toi, de, avec l'imagination, encore une fois, que, que je t'imagine, d'aller plus loin dans le côté narratif sans pour autant faire une boîte avec 50 000 figurines mais... Est-ce que tu n'as pas envie ou est-ce que pourquoi es... Qu'est-ce qui ouais, qu t'empêche qu de raconter ta propre histoire Alors, ben je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça, mais je vais t'en donner une qui, qui va résumer c'est que j'ai tellement d'idées, franchement, c'est pas ça, c'est que j'ai tellement envie de faire des jeux que je n'ai pas envie de m'enfermer trop longtemps sur un seul jeu parce que j'ai les suivants qui vont taper à la porte, tu sais, pour me dire, nous aussi on veut être développés. Mais je te jure, ça se passe comme ça. Ce qui fait que je me dis, en tout cas, pour le moment, peut-être ça va changer. Là, je suis en train de. Les deux prochains vont être plutôt des petits jeux encore, comme Spirit of Eden mais avec des mécaniques euh, novatrices, quoi, assez originales. Euh, et même quand je travaille sur les deux suivants, il y a déjà un troisième qui commence à frapper à la porte, juste avec des idées, et ça vient, comme je t'ai dit, toujours d'une thématique. Ah, cette thématique, elle me plaît, j'ai envie de la développer. Je n'ai même pas de gameplay. J'ai une thématique qui est là, qui attend. Euh, mais effectivement, si demain, en fait, ce qu'il me faut euh, pour développer un gros jeu, euh, il me faut du soutien. Euh, j'allais dire justement, est-ce voilà. qu'un jour développer à plus que 1 ce serait une ouais. possibilité pour toi oui voilà, si, si, si demain j'ai du soutien je vais me poser sur le temps qu'il faudra pour faire un gros jeu, narratif peu importe, mais un gros jeu qui prend la moitié de la table comme on les aime euh, mais pour le moment <rire> tant que je suis seul si je veux aller au bout de mes idées il faut que ça reste quand même plutôt minimaliste on peut le dire parce que c'est dans ces projets là où vraiment on voit le bout les autres peuvent faire très peur, et si je n'ai pas les soutiens nécessaires autour de moi, je pense que je vais m'embourber. Donc c'est surtout une question de soutien, mais ça viendra, je pense, à, ça évoluera. David, en, en tant qu'éditeur, allez est où la place du, du mode solo pour toi dans un, dans un avenir proche euh, bah Écoute, moi je pense que ça va se développer aussi parce qu'il va y avoir de plus en plus d'offres, et de plus en plus d'offres, pas seulement en crowdfunding, mais aussi en boutique. Parce que certains onde du jeu et pas de pas tout le monde et je pense que pour vraiment changer l'image peut-être agrandir la, la démocratie entre guillemets du jeu de solo il faut c'est par la boutique que ça passe euh, et là je fais un appel du pied à Youssef qui a des très très bons jeux solo qu'il faudrait qu'on puisse trouver un jour ou l'autre dans, dans la boutique mais après je voudrais aussi re, rebondir sur ce que tu ce que, ce que tu disais sur le soutien c'est vrai que quand tu quand on bosse tout seul euh, moi, moi je bosse à deux hein, principalement avec mon collègue de bad Test Game euh, mais tout seul dans dans certains volets euh, bosser sur un gros jeu, c'est pratiquement impossible parce que ça va être des heures et des heures où on va en plus. Euh, comme Youssef, il a autre chose à faire en plus aussi. Euh, ça, ça, ça va être euh, voilà, ça, ça demande tellement de temps que c'est pratiquement impossible. Et ça, c'est possible que quand tu as une équipe ou une équipe, même minimum, parce que quand tu dois penser du narratif euh, des, des choses, des aventures, des plein de trucs différents, euh, tout seul tu peux pas y arriver. Enfin, ça, ça me semble tellement chronophage que. Ça, ça finira par te, te manger. Et en plus, quand on a plusieurs, plusieurs idées à chaque fois euh, et qu'on passe d'une idée à une autre, et puis alors moi, ça, là, c'est plutôt mon cas là, mais euh, où on commence quelque chose et puis on a une autre idée, donc on va la commencer et puis on va y revenir et puis ça, finalement, ça va évoluer, ça va changer, etc. etc. et qu'on a finalement bah, une dizaine de projets sous la main euh, en création, euh, bah, tu te dis à un moment, ouais, ça va être compliqué si je me, me fais quelque chose de plus compliqué, plus gros, quoi, finalement, et, et rester sur un. Sur un, sur un dire, un jeu d'une portée moyenne, c'est quand même beaucoup plus sécurisant parce que sinon, si tu t'embarques dans quelque chose, tu n'es jamais sûr de pouvoir le finir. Quoi. Merci à tous les deux d'avoir participé à cet épisode d'Autour du jeu. Euh, J'envoie que ceux que le sujet intéresse vers mes invités. D'abord, Yosef Fari, on va reparler de ton actualité. C'est toujours difficile puisqu'elle est toujours un petit peu mystérieuse. Tu as terminé la campagne de Spirit of Eden l'année dernière. Euh, sans difficulté, j'ai envie de dire comme à ton habitude, euh, comment se fait-il que tu n'aies pas encore teasé ton prochain jeu, alors que d'habitude, on l'avait vu pour The Road qui, était, qui avait été teasé même bien trop tôt, euh, on a des infos juste après la fin d'une campagne Oui, parce qu'il était peut-être pas aussi avancé que, que le précédent, euh, non, mais il avance très très bien, je te rassure. Je vais, ça va baptiser bientôt, sabbatiser bientôt. Même sur le thème, oui c'est ça, c'est que t'aimes bien le mystère même sur le thème. Ouais le thème, ouais le thème il est là, tout est là, tout est là, ça va arriver, ça va arriver. J'habite contre Goliath, c'est tout ce que j'ai pu t'arracher aujourd'hui. <rire> c'est juste que l'illustrateur il est occupé avec un, un autre gros jeu là en ce moment, donc j'attends qu'il termine euh, avant de de le saouler avec le, mon prochain jeu. Et David, bien sûr, qui a toujours une actualité très riche, tu avais évoqué dans notre dernier échange les deux jeux de pêche euros que tu avais à proposer. On peut peut-être parler aussi un petit peu du... de l'avancement qui ont de... des très bons jeux solo, qui ont des très bons modes solo, justement ah, pour l'occasion. là. Bon oui, oui, je, je, me, je me permets de rebondir euh, et notamment, par, assez bizarrement, par exemple, moi Coldwater Crone, c'est un jeu que je préfère, auquel je préfère jouer au mode solo plutôt qu'à plusieurs, donc c'est assez, assez rigolo. Mais bon, voilà, c'est voilà. en parlant justement. Oh oui, oui, mais tu t'as raison, c'est ton moment. Et en, et en parlant de solo, justement, euh, comme on attend tous avec impatience euh, Maximum Apocalypse et, et son extension, euh, ça joue bien en solo, ça Ça joue très, très bien en solo, mais je vais pas te le vendre autrement, mais euh, <rire> <rire> ça, ça joue très bien en solo. Alors, faut, il euh, y a un mode solo, c'est pareil là. Il y a un mode solo. Euh, pff, alors, certains y trouvent leur compte, d'autres préfèrent, comme moi, faire du ce qu'on appelle du solo c'est-à-dire euh, tout seul avec deux personnages. Bon, ça de personnages de deck il bon, faut être un peu schizo dans sa tête parfois mais globalement tu y arrives très très bien il n'y a aucun souci tu vis une aventure en plus c'est un peu le type de jeu comme on parlait tout à l'heure c'est à dire que c'est un jeu où euh, tu as du narratif dans ta tête dans le sens où il n'y a rien sur les cartes mais tu vas te raconter une histoire par rapport à ce que tu ce qui va se passer sur, sur ta table donc c'est plutôt euh, ça se joue plutôt pas mal enfin, moi je l'ai principalement testé euh, tout seul hein, euh, et puis j'ai joué un peu à, à, à deux mais globalement plutôt, euh, plutôt seul. Et puis, par contre, en, en mode solo en, et en solo tout, tout court, il euh, y a Maki qui devrait bientôt arriver, euh, le jeu Maki qui devrait arriver, euh, bah Alors, en bout, au moins... je pense, mars-avril. Oui, ouais, ouais, donc assez prochainement. Merci encore en tout cas à vous deux. C'était Autour du jeu, le podcast mensuel dédié à la vie du jeu de société. Vous pouvez me retrouver sur Soundcloud, Spotify ou bien en chair et en Os sur la chaîne YouTube Nix. A très bientôt. Salut à tous. Salut à vous deux. Salut à toi, Salut. la thématique d'abord. le me mec dis, a bien reçu son interview, si c'est rien. ça fait plaisir. Euh, non, non, je vais la reposer du coup parce que là quand même... Euh... Tu vois, c'est l'inconvénient le, le, aussi de prendre des notes. C'est que des fois, tu passes pour un gland. <rire> <rire> mais l'avantage, c'est que toi, tu peux couper parce que c'est toi qui a la taille. Oh, oh, c'est rare que je coupe, mais là, celle-là, elle est quand même trop grosse. Je vais la couper, tu vois. Et généralement, je laisse tous mes trucs parce qu'en plus, j'ai une diction qui est abominable, mais euh... non, là, je peux pas laisser ça. <rire>